nous voilà donc j'avais soigné mes pokémon maintenant il ne reste plus qu'à continuer euh... donc, les combats ah, là il y a quelqu'un là il y a un méchant là l'objet que j'avais pas pu prendre autrefois voilà parce qu'il y a une dame qui était assise là si vous vous souvenez bien et m'empêchait de passer pour que je puisse prendre ça maintenant c'est bon et hop, combat et toi, si tu oses ne serait-ce que me regarder, tu vas le regretter. Ah Et oui, encore un combat, c'est parti. Oh, un petit œuf. Et un mouton. Je propose de faire ça, bon, ça les âmes. Bien euh, voilà mais ils sont pas encore calmes Donc, encore un tour de nécessaire et attention parce qu'il a 4 Pokémon On va comment faire ça et ça changer Allez, un de moins au suivant Et je vais finir ce qu'on va avec le niveau 30, ça c'est cool. Ah, un petit cœur. Ça fait KO. Voilà, je vais droit sur le niveau 30. Euh, le morceau aussi. Il flamme ici. On bien d'accord les mecs, le flamêché sur le jolies fleurs... il va pas faire un feu au euh... oh, petit Pokémon. Mmh. Ah non, je pensais que ça allait faire plus que ça. Hein. Alors là je suis surpris. Je suis extomaqué même tout ce que ça lui a fait je vais cramer ses pétales hein. bon bah puisque c'est comme ça euh... bon, j'attaque sur l'autre non et là je vais travailler Voilà, on te folie. Ouais, à la place de jet de ouais. Je veux bien, ouais. Ça me tente. Le jet de c'est pas terrible hein, comme attaque. On te folie, c'est mieux. Pour rendre son adversaire. adversaire fou. Qu'est-ce qu'il fait là Non c'est pas vrai qu'il me parler. Et bah si. On fouille un truc pour soigner les Pokémon juste à côté. Ah j'ai les fleurs ce joli fleur là. N Attendez pas ça moi. Il a résisté assez longtemps, il a fallu au moins 3 rounds pour... Tu es étonnant, tu as balayé mon plan de bataille Oui bah, je m'en fous moi, ouais. j'ai autre chose à foutre pour le me... moment. Ma fille et moi étions seuls, je vais nous croyer perdus, merci du fond du cœur. Ouais, merci de nous avoir sauvés. Moi ça fait deux fois que je vous viens en ennemi Alors, je vais essayer vos can Encore un combat Hé, oh, on stoppe le matériel ici, c'est dangereux Ah, <rire> je me demande pour qui c'est dangereux Qu'est-ce que tu veux gamin Pousse-toi de là, sinon tu peux te faire mal. C'est toi qui vas avoir mal là. On va perdre face à moi. Alors. Il y a des Pokémon pas forts, donc c'est bon. Ça c'est fait. Est-ce que as des Pokémon obscurs au moins Ah, l'évolution des Togepi. Quand c'est une attaque là, on rigole plus là en face. Un hein. cas d'oiseau. Un coup bon, ce, finalement euh, il était pas si fort que ça hein. ouais ça c'est bien ah lui il avait il a moins de niveau que l'autre mais euh, il, il résiste plus longtemps oh, c'est pas vrai conflit. c'est pas grave on n'empêche pas de gagner hein. là je pense qu'on est presque rendu euh... c'est même sûr on est presque rendu à net je vais ouvrir ça ah, maintenant il me laisse faire maintenant. ah oui c'est un PV plus je l'utilise maintenant les mots Ils m'ont rangé où Là. Utilisé. Enfin, sur notre télé, évidemment. Hein. Qu'est-ce que c'était C'était comme si on filmait une scène d'action. Ils se aussi la Et un truc là. Hein. Et toi, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Eh, mmh. ok. hein. Mmh. Mmh. Je l'ai aidé en plus. Je suis très fier. Je te préviens, prépare-toi à prendre une bonne raclée. Ok. Mais fou, il y a un truc pour soigner les Pokémon juste à côté. C'est pratique ça. Non, je vais mettre poursuite ça et puis ça ici Ah c'est pas terrible ça Il est délu, il devrait cramer tout de suite. Là. Ouais, c'est bon. Fais moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous envoie cette fois Un Pokémon Spectre. Feu forêt. Pour l'instant, je mets tout sur lui. Hein, lui. bien fait quoique non c'est bon j'ai cru qu'il avait mis un... une protection pour pas que je puisse l'attaquer ah vache mais c'est qu'il est résistant là ça me plaît pas du tout ça hein. Skellet Ah obscur faut que je l'attrape la, Oh là là ouh ah, j'ai eu peur hein. Oh la vache Bon bah prochain tour j'en sais pas là, là c'est nickel nickel nickel J'ai flippé hein, par contre j'ai cru que j'allais me cas où là Alors. Je ça là et là, objet. Pokémon. Voilà. En plus, je pense que c'est le premier Pokémon dans le spectre que je capture. Le premier. Oui, c'est bon. J'y croyais. dire comme faire. Ça, c'est fait. Une bonne, bonne chose de faite. Et une deuxième bonne chose de faite. Victoire. Soigner les Pokémon vite fait. Pas être tranquille après. C'est pas très urgent. mais. Que se passe-t-il que, que vient faire un dresseur comme toi ici Bah, je viens... Euh, foutre la merde. <rire> non, je rigole. Je viens parce que j'ai pas trop le choix en fait. C'est vous qui foutez la merde en fait. Du coup, ben, je suis obligé de venir pour régler les... vos conneries là. Oh Eden. Ces gens sont entrés et ont été odieux. J'ai essayé de les arrêter mais en Bon, enfin un combat les gars. Stop, tu peux pas aller plus loin va te faire foutre encore un mouton ça c'est mes pokémon fétiches de l'âge dans le jeu alors je changerai peut-être au bout d'un moment hein. Alors là, pour le moment, concentrons-nous là-dessus. Moi, je mets tout sur Cadabra, hein. ouais. il Ouais. La... Il se jette sa cuillère sur la tête. Comme ça, ça la somme encore plus. C'est bête. Oh, un gorille maintenant. qu'elle a été trop forte là oh, je suis nègre. sans bon une autre fois et ça faut éviter à fond hein, parce qu'il y a je sauve tous ces pauvres petits pokémon YO24, oui. Non, c'est pas normal. C'est vous qui êtes pas normal là. Vous venez foutre la merde là. Ah oui, j'ai voulu, cool. Il aura deux moulots, yes. Je bien lancer flamme aussi. Mais... Ils peut-être me proposer. Le flamme, je suis assez bien, mais... Quand tu arrives euh, niveau 24-25 quand même... Hein quand petit lance flamme, ce serait Dommage, je ne me le propose pas pour le moment. Merci de ton aide, je ne pouvais pas même... Ah, je ne pouvais même plus monter la garde. Mais peu importe, ils ont pris Sylvie en otage, ça c'est important. Ils l'ont emmené dans cette pièce. Tu as fort, n'est-ce pas Tu dois aller aider Sylvie. Ouais je vais maintenant, maintenant tu vas nous rendre ce disque rhum. Il fallait que tu t'en empares forcément. On ne veut pas te laisser net. Si quelqu'un est capable d'accéder aux données, c'est bien toi. Bien, laisse ma soeur tranquille, j'ai le disque rhum sur moi. C'est bien, lance-moi ce disque rhum maintenant. <rire> je te remercierai pour ça. Au fait, dis-moi, si tu m'as rendu le disque parce que tu as sauvegardé les données ailleurs, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Mission accomplie, nous avons nettoyé tous les serveurs de l'ONBS. Il ne reste absolument rien. Quoi Ah, c'est ça dont je te parlais, ça doit te briser le cœur. Merci de nous avoir si bien reçus, nous devons partir. Tiens, je te rends ta soeur. Net. Tu vas bien, Sylvie? Et Moi je vais arrêter ce gros ballon. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Saloum, Je te conseille de déguerpir hors de ma vue. Et tu vas rendre le disque à mon ami là, sinon moi je vais te buter là. Ok, il veut que je le bute. Bon, bah c'est parti hein. Il va regretter. Voilà, un peu. Après, on va faire la girafe. Ou pas Parce que Je suis sûr qu'il y en a d'autres Pokémon. Ouais, il y en a d'autres. Des obscures peut-être. Oui Oh là Aïe, ça fait mal. Non, je ferai Pokémon Oscur en dernier. Hein. C'est plus sûr. Euh, non mais charge plutôt. Parce que charge c'est pas très puissant. Il y a t'en hein. fous, est-ce qu'il est pas obscur Ah oh bah ben non Oh ben non C'est pas vrai C'est pas, pas mon charge à moi qui a fait ça quand même. C'est ridicule Ah Je pensais qu'il y avait KO le euh, là quoi eh, c'est pas cool hein. C'est pas mignon. Non. Ah, ça c'est vraiment pas cool du tout. Hein. Bon, je vais envoyer qui? Lui. j'ai peur de ouais c'est risqué hein je sais plus ouais. je sais plus quoi faire j'arrive pas à prendre des décisions des bonnes décisions ah c'est tout bon, euh... bon bah ok hein. bon bah je vais continuer sur Marsure alors. oh là là là là Allez, doucement là vous. qu'est ce que je fous alors merci oh là Ce noir là ça devient enlever que un seul p et pas plus. Hein. Il commence à bouger. Bon je tente la Pokéball tout de suite. Hein. Et si ça marche pas, ben, un coup de morsure. En espérant que ça va faire. Faites-toi Allez, viens là, fais pas chier là, viens, rentre, rentre dans ta Pokéball. Voilà, c'est bien. Je vais m'occuper de toi maintenant. Mince, t'es un pro des combats ou quoi Bah, un pro, je sais pas, mais ouais, je suis assez fort quand même. Ça alors, je m'y attendais pas. Mais j'ai le disque RUM, je me moque bien du reste. Ciao. Purée, il a même pas rendu le disque, ce con. Aiden, ah, ça va, on était dans un beau pétrin, merci à toi. Malheureusement, l'analyse des données n'était pas terminée. Pff, ce satané groupe Ombre. Nous avons quand même pu y avoir plus, plus clair dans les plans du groupe Ombre. Par exemple, nous savons que le groupe Ombre est responsable de la disparition du Libra. Aussi, ils ont l'intention d'attaquer Phénacite. Ornette, c'est vrai Layla est partie à Fenacite. Elle voulait découvrir pourquoi les systèmes de communication de la ville sont coupés. Ça veut dire que le groupe Ombre peut les attaquer d'un moment à l'autre. Eden, nous avons besoin de toi. Pourrais-tu informer le maire de Fenacite des intentions du groupe Ombre Yes, je vais le faire. Bon, bah, on va aller à Fenacite. Je soigne les Pokémon. Avant. Ah, et je voulais faire le tournoi, donc on va d'abord faire le tournoi. Hein. Oh. Là, pour le moment, là, le groupe Ombre, ils doivent se remettre de leurs émotions. là. Ils se fait battre à plein de coutures pour moi. Donc on a le temps de faire un tournoi. À sa place, enfin à sa place. Disons qu'ils qu bougent plus le passage quoi. Oh non, il oh, y a ces deux là. Ah leur chef, leur patron, je sais pas de, je sais pas quoi là. Celui qui a une grosse touche sur la tête là. Il est dedans. Ok. Bon, je vais sauvegarder. Et on va commencer le temps à go. Hum, par contre, j'aurais bien voulu faire hein, déposer mon giga, giga liquide, Parce que lui, euh, je vais prendre un obscur. Je vais prendre le Pix, par ah, exemple. Ouais oh, non je vais prendre un autre Ah là, ce qui de tirer Voilà, ça si je le garde. Et je regarde aussi où ils en sont Bah ben, lui, il en est loin, je suis beau et voilà ah voilà, c'est ça que je vais voir, donc lui, il est presque prévu. Bonjour, bienvenue au Colosseum de Périd. Voulez-vous participer au tournoi Ouais. Vous souhaitez vous inscrire Très bien. Désirez-vous participer avec l'équipe de Pokémon que vous avez en ce moment Oui. Je vous souhaite de remporter la victoire, bon courage Évidemment, il veut emporter la victoire. Ah hein, oui, les gars, je vais réussir. Il ne devrait pas être trop, trop dur quand même. même qu'ils ont des Pokémon au niveau 100, hein. je suis ton premier adversaire. Je vais te laisser sur le carreau. Tu sûr de ça? pas parler trop vite hein. au mieux taire tu sais oh, deux petits pitchous ils sont mignons en plus alors je vais faire ça et ça voilà ils ont niveau 20 bon ça va Ah, je dis que hein. ah ça c'est ça c'est pas cool pas longtemps dès le début en plus oh, oh les petits ah, que des petits pokémon Mais petits bouffons euh, vous, vous trouve pas très mignon hein. je préfère pique dites moi dans les commentaires si vous préférez Picchu à Ah, L'Ipouty, voilà, je vais chercher une. Ou inversement. Alors... Voilà. Voilà. Voilà. Et voilà. Ils ont fait de l'Ipouty. le nours maintenant avec son croissant d'une sur le fond ah ça c'est pas cool ça il paralysé là. en temps, je sais pas si les Pokémon ils sont guéris après euh, quand on doit battre le prochain adversaire j'espère hein, parce que là, quand même oh. pratique sinon... Vous savez, c'est un avantage à l'autre sinon c'est la trick, je veux pas de ça moi. Bon voilà, ça c'est fait. Ah, je sais pas combien il y en a à faire mais le dé au moins 4 ou 5 4 je oh tiens, regardez qui voilà. Est-ce que tu peux surpasser, mais pas de danse ravageur? Ah, oh, il est horriblement moche. Eh t'es au baisse des cheveux, mec. Parce qu'il est gros, plus gros. Peut-être pas aussi gros que ça coupe du cheveu comme. Ah c'est tout Je pensais que deux attaques ça allait suffire moi. C'est bon parce que les Pokémon ils sont guéris à chaque combat ça très bien Alors je vais changer je vais le mettre poursuite J'ai mis flamège tout à l'heure là je me peut peut-être cas où avant non en même pas non je vais le tout dessus Au ah ouais, revoir les Nicolos. À la prochaine. Parce que je suppose qu'on va se revoir. Un simulaire Ah, ça c'est bien ça. Bien joué, des Un moment un ça doit suffire. Tous les deux des Pokémon Plantes. d'attaque de type feu donc <rire> du coup c'est plus des que j'ai besoin voilà ça c'est le mieux ah, je vais voir le niveau 32 et 25 oui Tarsal maintenant obscur il a le droit de nous emmener ah, bah oui, parce que moi j'en ai amené, donc euh, pokémon obscur dans le tournoi Ils auraient pu dire non, non, pas de protéines obscures dans le tournoi. Euh, ouais, euh, là, euh, je crois que j'ai fait une connerie. Hein là si je me flamme sur Tarsal tar là je le sens mal Oh ohlala que je le sens mal Ouh, je vais mettre d'un coup là non oh, je le capture mmh. ah ça ça ça n'a rien fait du tout wesh alors là euh... ok bon écoutez c'est bizarre On va charge Et... Enfin, ouais, ça, il y en a une Oui. C'est pas trop mal. J'aurais préféré dans le rouge, mais bon. Mais fous-moi la peine maintenant, là. Tu peux entrer dans ta Pokéball. j'avais pas vu mais non mais je peux pas tout de suite hein. il a plein de PV ah le con oh là. Oh. bon là c'est nickel mais il a pas tellement piqué des points de vie vent ça fait rien du tout Putain, il m'a encore piqué des trucs. Enfin non, il ne m'a pas piqué, mais il se, il se remet, il se remet, énergise. Ça, ça me plaît pas du tout. Dedans, si tu veux que je t'aide, voilà, c'est bien. Top la bonne décision, c'est bien. Bon, et lui, il va faire pas une galipette avec les cheveux, ouais, ça aurait un peu tout piqué. Hein. J'ai perdu le rythme, oh, c'est pénible. <rire> Pour faire une galipette, il est tombé par terre. Ils sont crades, hein. Il y a plein de microbes par terre. Je pense hein, dans le monde des Pokémon, et microbes, ça doit exister, quand même. Tu veux te battre, ce n'est pas prêt de se produire. Ah, C'est pourtant ce qu'on est, ce ce qu est en train de faire. Donc je comprends pas Il est connu ou ouais. quoi Il y a un microbe dans son cerveau. C'est pas possible. pas logique ce qu'il vient de dire. Il on va pouvoir faire mon feu lui. Alors. Encore un tarcelle. De toute façon là, il n'y aura pas d'autres Pokémon obscur. C'était juste toute là avec ses gros cheveux hein. là. De toute façon moi c'était que je voulais faire la base. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à a ça Ah oui mais non Flambèche ça avait pas marché tout à l'heure. Mais quel con Mais attends, quand tu mets un Pokémon des plantes, Ah bah ça marche maintenant, ça marchait pas tout à l'heure. Oh là j'y comprends rien. Bon bah bon débat Ça doit s'y Voilà Est-ce qu'on a encore notre dresseur Là c'était le 4 ça Grrr tu m'as pas tué c'est bon Ouais Le 5ème J'en dit 4 ou 5 mots là c'est cinq. Le écrit final donc. Euh... Si tu me bats, tu remportes le titre. Amène-toi. Ouais, bah je vais remporter le titre. Ouais Mets Pokémon. Enfin, entre guillemets, hein, Parce que là, c'est pas la ligue Pokémon. Hein. De toute façon, il n'y a pas de ligue Pokémon dans ce jeu là. Alors, on va faire ça. Non, non, vos techniques, là, ça ne va rien faire du tout sur moi. Quand même, pas les mains leur plus, hein. on peut abuser, mec. Dernier Pokémon. Avant-dernier du coup, donc, il y a encore qui tient le coup là. Il y a un à où Oh là là le petit coup, il a failli. Allez en plus. Vous n'êtes pas gentil. Hein. Ah non, je vais me mettre poursuite. Ah j'hésite. Pour l'instant j'ai eu zéro défaite depuis qu'on a commencé le jeu là. On s'en peut arrivé au bout d'un moment quand même. Mais hein regarde. J'arrive de perdre quand même des fois hein Pas non plus extraordinaire. Eh bien tu es bon, tu as remporté le titre. Ouais. Et d'être champion du monde. Oui Personne m'applaudit en plus. Oh là là. Félicitations pour votre victoire, c'était de magnifiques combats. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix de 3320... Attends, 3320 dollars. parce que 3320, ça, ça ferait plus quand même. Et c'était 31. Euh, thank you very much. Mais c'est quoi comme c'était, vous aurez pu préciser. Hein merci. Nous attendons votre prochaine participation avec impatience. Ok. va... Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de Volter, voilà, qui était presque prêt là pour euh, être purifié. Et après, on va aller euh, au nouveau lieu qu'on nous a donné. Après, on va aller là. là. J'ai le temps d'aller chercher ma baie avant. Mon pokémon il est presque prêt, mais il est pas prêt, frais prêt. C'est pour notre santé Je vais aller voir si à la pension pokémon il y a quelqu'un maintenant Ça m'étonne rien là, là. Une baie cerise c'est cette triste, pas une baie marron Il n'y a toujours personne au fil de toi. Sinon, on pourrait déposer euh, avec... Euh... Je prends... Elle prend pas les obscures, hein, je crois. C'est une mais il me semble peu Ok, on va se balader un petit peu. Il est presque prêt. Allez, on a une bonne dizaine de tours, je dirais. Ah non, même pas, c'est bon, c'est bon, déjà prêt. Go. C'est bien, t'as pas très difficile. Après, je vais le déposer pour en prendre un autre, un autre obscur. Ah, ça a été bien que je donne un peu de électrique, euh, mais bon, faut que je m'occupe des autres aussi, donc euh, voilà quoi. J'aurais eu un Pokémon Feu, Électrique et eau dans l'équipe Mais comme je dois m'occuper euh, de Pokémon Obscure je vais mieux en prendre euh, quand même au moins 3 ou 4 quoi Je préfère Parce que sinon on va être inondé après le Pokémon Obscure dans, dans le PC Ah ça va parce que du coup j'ai tout ça de fait déjà alors c'est lui que vais déposé et comme ça je peux prendre un autre qu'un obscur non c'est pas résumé je voulais c'est retiré <rire> oh, voilà Donc, vous pouvez le voir il n'en reste plus que deux obscur dans le pc bien bon bah on y va maintenant que je prévienne quelqu'un en fait. J'ai bien compris. Et pour les Pokémon sauvages, on verra ça plus tard. Oh, c'est grand Bienvenue à Fénacite, et félicitations, aussi fou que cela puisse paraître, tu es le millionnaire visiteur de Fénacite. Pour fêter cet événement, accepte ceci, une boîte holographique qui contient déjà des holo disques Qu'est-ce que tu veux du foot de ça, moi Je ne me souviens plus du tout quoi ça, à ça sert, Bien, on va donc faire un tour avec ça à la tour Titanite loin de la ville. Allez, allez, allez. Ah, je sais pourquoi. Ouais, mais non, plus tard. Je te vois venir, toi. Ouais, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais, sérieux. Euh, vraiment une Genre, je suis obligé, quoi. C'est louche, les gars, c'est louche. Je la sens pas, celle-là. Bon, on est obligé de t'aller, on comment on se fait munir euh, par le Woodini là J'avais bien compris que c'était euh, pas une dame comme les autres. Oh non, pas eux. Ils belle arnaque, ces holodisques. Tu vois les Pokémon, mais dès, dès que les combats s'arrêtent, ils disparaissent. À quoi ça sert si on peut pas les garder j'ai dépensé tout mon argent, Je pensais pouvoir obtenir un Pokémon noir. De l'argent jeté par la fenêtre, oui. Allons-y, on n'a plus rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on fait avec des holos qui disques Ils ne savent à rien, balance-les va. moi bah, je les prendre. Ils sont où Bon bah je suis où ici. C'est où les holos disques qu'ils qu ont jeté Ils étaient là, euh, où je vois rien. Oh là là. Protéines. Ah ouais, ça c'est stylé. Imaginez, on, on a ça nous. Là, je vais d'abord euh, voir sur les côtés. que dalle oui il a des rappels donc, je devrais en prendre quelques uns ouais c'est pas trop trop c'est que des cités vendre hein. mais bon, bon, je crois que j'ai rien à vendre je vais garder tout ça ouais. On va aller voir à droite. Ah, je pas vu. Face bon. à côté tout à l'heure. Je m'en doutais. Mais quand les... même ils sont soignés là de toute façon. Ouais. On n'a pas besoin. Bon les gars, on va s'arrêter là et là-bas. On va faire ça pour le prochain épisode. Je sauvegarde.